Tali Envolé. Bonsoir, bonjour, c'est le matin. Euh, voilà, bienvenue, merci d'être venu à 14h30 un samedi. Euh, donc, euh, vous êtes ici au Festival 10 ans de poésie de Tali Envolé au Centre culturel Bruegel. Et pour l'occasion, on a organisé une conférence avec Camille Isler. Isler, pardon. J'avais une chose à faire, voilà. Euh, Camille est agrégée de lettres modernes et docteur en littérature française. Elle a consacré sa thèse à la poétique de René Vivien. Et vous pourrez d'ailleurs écouter un spectacle de René Vivien juste après la conférence. Et elle s'intéresse plus largement aux poètes femmes du 19e siècle et notamment du tournant du siècle. Et elle consacre ses recherches présentes à cette génération de femmes au sein du laboratoire LIS de l'université Paris-Est-Créteil. Elle est co-autrice d'un ouvrage qui s'intitule euh, « Écrire à l'encre violette », qui est disponible à la bibliothèque Bruegel-Rue Haute, euh, mais que vous pouvez également trouver en ligne, et qui est très intéressant. Euh, et qui parle, euh, je retrouve ma ligne, qui parle euh, de la littérature lesbienne en France de 1900 à nos jours. Voilà. Elle, a également, euh, elle est en train de travailler sur euh, l'histoire de, de la discrimination des voix dans l'espace public, ses, ses, ses, ses, ses prochains travaux et euh, pour cette conférence qui va durer environ une heure et demie, euh, Camille est accompagnée de Eve Louisa Oppo qui euh, va s'occuper de la lecture des textes pour illustrer la conférence et Eve est, euh, je retrouve ma ligne encore une fois, metteuse en scène, comédienne, enseignante en euh, pédagogie du théâtre au Conservatoire Royal de Bruxelles et également enseignante en déclamation. Voilà, je vais vous demander de bien couper vos téléphones portables. et euh, cette conférence sera suivie de la possibilité de poser des questions à nos deux intervenantes. Voilà, euh, bah c'est à vous, je vous en prie, bonne <rire> conférence. Ben, merci beaucoup. Euh, bon bah, du coup, je, je ne me représente pas, mais je voulais quand même remercier euh, beaucoup euh, la compagnie italienne volée de m'avoir invité pour, euh, pour parler aujourd'hui, et puis Antoine, euh, qui a été mon contact tout le long euh, jusqu'à aujourd'hui, et évidemment, Eve aussi, qui, qui lira donc les poèmes de René Vivien dans la deuxième partie. Donc j'ai donné pour titre à cette conférence « Être poète femme à la fin du 19e siècle, enjeu et résistance », parce qu'en fait, ce propos va tenir toute la première partie de ce que je vais raconter. Et puis dans un deuxième temps, je parlerai plus particulièrement de René Vivien, euh, que je présenterai essentiellement pour montrer un cas d'œuvre euh, et de réplique à ses résistances. Donc pour ne pas rester que sur des choses un peu pessimistes, parce que je vais être un petit peu pessimiste dans la première partie, parce que le 19e n'est pas toujours très joyeux pour les femmes. Et on aura donc dans cette deuxième partie la chance d'entendre aussi des poèmes de René Vivien, euh, que Eve lira et que je m'occuperai de, de, de, de décrypter un petit peu. Donc dans un premier temps, je vais revenir un peu sur cette formulation, sur le choix de ces termes-là. Alors je ne vais pas revenir tout de suite sur le choix de poète-femme plutôt que poétesse ou femme-poète, etc. J'y reviendrai éventuellement pendant les questions, c'est un débat à part très long et très compliqué. Mais donc, j'utiliserai un petit peu aléatoirement poète-femme, poétesse, femme-poète, selon ce qui viendra. Et éventuellement je pourrai en reparler après. Mais revenir un petit peu sur le choix de cette période qui qui, que j'ai choisie, bon, pas uniquement parce que c'est celle sur laquelle je travaille, en partie, hein, je ne vais pas mentir, mais pas seulement. Donc je vais revenir un petit peu sur le choix de cette période et sur ce qu'elle implique en termes de euh, poésie pour les femmes, en termes de place des femmes dans la poésie. Et pour rentrer dans le vif du sujet, il euh, y a une première question qui, qui, que je voudrais poser un peu comme point de départ du propos, c'est combien de poètes femmes ou poétesses francophones du 19e siècle avez-vous d'instinct en tête Et si vous en avez, comment les avez-vous connus Vous, vous ont-elles été enseignées durant votre parcours scolaire Et dans l'immense majorité des cas, quand on pose cette question, euh, si on peut citer quand même une quantité de poètes hommes assez facilement, euh, seul un nom vient éventuellement en tête, euh, celui de Marceline Desbordes-Valmore et encore, euh, éventuellement aussi ceux maintenant de René Vivien et d'Anna de Noailles qui sont quand même un petit peu plus connus depuis une dizaine, vingtaine d'années. Il est quand même sensiblement plus rare d'entendre euh, parler sans aller chercher soi-même ces noms-là, de euh, Anaïs Segalas, de Louisa Siffert, de Malvina Blanchecotte, de Louisa Kerman, de Lucie de la Rue d'Hélène Picard, de Gérard Douville, de Marie de Heredia, de Catherine Pozzi, de Marguerite Bruna Provin, enfin toutes ces femmes-là, dont on pourrait encore en citer beaucoup, et qui sont très peu connues. Donc le premier constat. Euh, c'est celui de l'absence tenace euh, des poètes femmes dans les manuels scolaires, dans les anthologies, dans les répertoires de poésie, dans les rayons poésie des librairies généralistes. Et pour ça, il y a un exemple assez symbolique, c'est euh, celui de la bibliothèque de la Pléiade, donc cette collection très prestigieuse euh, des éditions Gallimard, qui compte en tout donc sur 250 auteurs seulement 16 femmes, euh, ça fait vraiment à peu près un peu moins de 4 je crois, euh, donc 16 femmes sur 250 auteurs et pour les poètes, une seule poète, euh, donc Louise L'Abbé, donc une seule poète du XVIe siècle, euh, en plus de quelques poèmes de Thérèse d'Avila. Donc pas de poète femme, encore moins du XIXe siècle. Alors on pourrait arguer, évidemment, pour répondre à ça, euh, que l'histoire littéraire est vaste et que ce critère d'une collection généraliste, euh, à l'intérieur d'une collection généraliste, est difficilement tenable. Mais le fait est que si l'on regarde des études qui portent plus précisément sur le 19e siècle, voire même sur la fin du 19e siècle, ce qui est vraiment le thème d'aujourd'hui, leur place aussi est réduite, voire complètement inexistante. Alors cette absence, elle est entretenue et elle entretient elle-même trois idées principales sur les femmes en poésie. La première, c'est qu'elles n'auraient pas ou quasiment pas existé. Or, précisément, si l'on regarde, euh, par exemple, la presse ou les catalogues de publications dits du 19e siècle lui-même, il est assez évident qu'elles ont existé, certes dans un nombre plus réduit que les hommes, mais en fait, on se rend compte assez vite que ça tient plutôt à des critères matériels et symboliques, euh, à savoir que pour écrire, déjà, il faut euh, s'imaginer que c'est une chose possible, euh, avoir du temps, de l'argent, et s'apprêter euh, à être aussi éreinté par une critique qui est très peu euh, prompte à recevoir de la poésie écrite par des femmes. Mais donc elles ont existé, et ce dans un nombre croissant tout au long du XIXe siècle. La deuxième idée qui entretient cette, idée, enfin, cette, cette absence des femmes, c'est qu'elles auraient été de moindre talent, euh, c'est-à-dire qu'elles auraient produit des œuvres qui n'auraient pas été mémorables et qui n'auraient donc pas mérité d'être inscrites dans le canon littéraire. Alors c'est là nier, en fait deux, voire trois euh, éléments essentiels qu'il qu faut bien avoir en tête pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. D'abord que le talent, hein, la qualité littéraire d'une œuvre, n'est pas un critère objectif et n'a jamais été un critère objectif. Les œuvres de femmes, c'est ce que rappelle notamment une spécialiste de la, de la question, Christine Planté, ont toujours tendu à être reçues avec une beaucoup plus grande méfiance que les œuvres d'hommes. Elle écrit à ce sujet qu'on les lit plus aisément avec un crayon rouge et un stylo à la main, à l'affût des erreurs et des éléments moins convaincants. Il y a donc cette idée qu'il y aurait, en fait, globalement, dans les œuvres écrites par les femmes au XIXe siècle, quelques pièces à récupérer par-ci par-là, euh, mais que, dans l'ensemble, il, il faudrait quand même en éliminer une grande partie un peu plus médiocre. Or, si on prend euh, ce critère-là, quand on regarde quand même pas mal d'œuvres d'hommes, euh, il est assez difficile d'imaginer que Victor Hugo n'ait pas écrit « Un mauvais vers » un jour dans sa vie, euh, ou qu'il y aurait chez les hommes une œuvre uniformément formidable. En fait, c'est assez rare, mais ce critère, on le prend uniquement, ou en tout cas beaucoup plus aisément pour les femmes. Le deuxième élément, c'est que pour entrer dans l'histoire littéraire, il ne suffit pas d'écrire. La critique, évidemment, joue un rôle essentiel, et puis l'institutionnalisation va entériner l'idée qu'une œuvre fait partie de ce qu'on appelle le canon, donc fait partie de ces œuvres majeures qu'on va enseigner, et qui vont faire partie vraiment d'un du, canon qui est très lié à l'idée aussi de canon national hein, de la littérature. Or, cette séparation entre littérature majeure et littérature mineure, elle aussi a toujours joué contre les femmes qui, on le rappelle, au XIXe siècle notamment, étaient de fait considérés comme mineurs, même dans le droit commun. Par ailleurs, et c'est ce que rappelle aussi une autre spécialiste qui s'appelle Martine Ried, de la même manière que Victor Hugo a probablement écrit « Un mauvais vers », je pense que tous et toutes, nous avons déjà été confrontés à l'apprentissage d'un poète homme parfaitement mineur. Il y a aussi des poètes hommes mineurs, donc ce critère-là euh, enfin, joue aussi contre l'exclusion des femmes, dans le canon littéraire. La troisième idée, donc, il y aurait donc très peu de femmes, ensuite elles auraient été de, de moindre talent. La troisième idée, c'est qu'en fait elles auraient quand même un peu plus ou moins tout écrit la même chose, à savoir ce qu'on appelle, pour le dire très vite, de la poésie féminine, euh, catégorie d'ailleurs créée hein, dans l'idée qu'on en a encore à partir du 19e siècle, d'où l'intérêt de revenir au 19e siècle. Donc une poésie qui serait un peu mièvre, euh, très personnelle, très sincère, bucolique, mais donc assez peu originale, d'une part, et puis nécessairement contextuelle, spécifique, liée à son époque, et non pas universelle, capable de transcender les aléas du temps, comme le sont les grandes œuvres du canon national. Donc là encore, évidemment, deux choses à avoir en tête. D'abord, cette idée de poésie féminine, quand on regarde les œuvres de femmes, elle ne fonctionne évidemment pas. Pas. Elle émane d'une lecture misogyne qui voudrait que les femmes ne sachent pas parler autrement que depuis leur point de vue féminin. Point de vue imaginé d'ailleurs très souvent de l'extérieur, hein, comme le point de vue de la sensibilité, etc. On a la sensation d'avoir largement dépassé ces idées rétrogrades hein, du 19e siècle en 2022. Pourtant, encore aujourd'hui un certain nombre de phénomènes en sont les héritiers et parfois même des phénomènes qui en fait voudraient valoriser la poésie des femmes et qui participent en fait aussi à entretenir cette idée qu'elles auraient toutes écrit un peu la même chose. Un premier élément ce sont les anthologies de poésie féminine par exemple. Il y a beaucoup d'anthologies de poésie féminine qui vont couvrir, par exemple, le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, euh, en environ 200-240 pages, en réunissant un certain nombre de noms sous cette seule étiquette de poésie écrite par des femmes. Et là, évidemment, c'est difficilement critiquable, parce que l'idée, c'est quand même de rendre accessible la poésie des femmes, qui ne l'est pas toujours, qui est très difficilement rééditée, et en même temps, ça participe quand même à réunir encore, sous ce seul critère de Féminin. Qu'est-ce que c'est que féminin Qu'est-ce que c'est de la poésie féminine Ça ne viendrait à l'idée de personne de faire une anthologie de poésie masculine, par exemple, pour ramener ça à l'inverse. Ces choses-là, évidemment, ne sont pas intrinsèquement mauvaises, hein, mais elles disent encore qu'il y aurait une spécificité, une spécificité pardon, à la poésie des femmes, qui serait précisément le fait qu'elle soit féminine. Parmi ces contraintes, et on va voir aussi que c'est un cercle vicieux quand je vais revenir sur le 19e siècle, donc cette idée qu'elles auraient tout écrit selon ce prisme-là de la féminité, il y a celle aussi qu'au 19e siècle, pour ne pas déroger à l'ordre littéraire et à l'ordre social, les femmes sont fortement encouragées à se plier à cette contrainte de la poésie dite féminine. C'est-à-dire qu'on exige de leur part qu'elles se cantonnent à la sphère du privé, de la sensibilité, si elles ne le font pas et qu'en contraire, elles prétendent à un discours philosophique et plus universel, très souvent, elles sont violemment éreintées par la critique. Donc cette poésie féminine-là, elle est aussi créée de l'extérieur. Et on voit le cercle vicieux qui se crée, hein c'est-à-dire qu'on leur impose de, créer, de rester dans des carcans qui sont ceux de la féminité. Donc elles produisent des œuvres qui vont respecter plus ou moins ce carcan-là. Puis ensuite, on va déplorer que leur poésie est indéfectiblement féminine et que, décidément, elles ne parviennent pas à faire plus. Donc la mémoire de la littérature a participé à effacer la présence des femmes du 19e siècle en poésie, avec un triple mouvement qui se nourrit. D'abord, donc, essentialisation de leur écriture, dans cette catégorie un peu monolithique, hein, qui serait le féminin, et puis entretien de l'idée dès lors qu'elles auraient moins de talent, et partant de là, euh, qu'elles n'auraient pas leur place dans des anthologies généralistes ou dans l'histoire longue de la littérature, et enfin, puisqu'on constate dès lors leur absence, bah, l'idée qu'en fait, elles n'auraient jamais existé. Et ça se nourrit euh, depuis des siècles, et même des alliés en fait, de la poésie, euh, enfin de, de, de, de l'écriture des femmes, vont déplorer le fait qu'il faudrait qu'elles arrivent toujours au futur, comme si elles n'avaient jamais existé. Donc ce cercle-là nous fait oublier en fait, de manière répétée la présence des femmes en poésie. Et contre ce phénomène, j'aimerais revenir aujourd'hui, moi, euh, d'abord un sur l'existence manifeste des poètes femmes au XIXe siècle, deux, sur les contraintes énormes avec lesquelles elles ont dû composer pour éviter justement ce processus d'essentialisation. Et puis trois, sur l'importance qu'elles ont joué dans l'histoire littéraire. Donc je vais revenir sur la période du 19e siècle pour essayer de comprendre un peu mieux euh, les enjeux. Puis je montrerai, en fait je vais remonter le siècle depuis la période romantique jusqu'à la Belle Époque pour en arriver au cas euh, de René Vivian. Donc pourquoi euh, le 19e siècle et pourquoi la fin du 19e siècle Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement parce que euh, c'est la période sur laquelle je, je peux me permettre de faire une conférence d'une heure et demie, mais euh, aussi mais pas que, c'est aussi parce que le 19 siècle, euh, la fin du 19e siècle est héritière d'une reconfiguration politique, sociale et esthétique dont nous sommes encore aujourd'hui héritiers et héritières on est encore à bien des égards dans ce paradigme, de ce nouveau paradigme moderne qu'on a appelé le romantisme, et je reviendrai là-dessus. En fait, le XIXe siècle a installé la pensée moderne en littérature, hein, d'abord avec le romantisme, et puis ensuite avec ce qu'on a appelé la modernité poétique, qui va réinventer les critères de l'écriture et les critères du beau en poésie. Il a installé un nouveau rapport aussi aux catégories sociales de sexe qui fonctionnent en parallèle et de manière extrêmement liée avec ces bouleversements littéraires. Donc, c'est une période particulièrement utile pour analyser, en fait, les stigmates tenaces qu'on a gardés de cette lecture des catégories euh, littéraires et des catégories sociales de sexe. Donc, je reviens un peu sur cette histoire politique et littéraire, aussi pour comprendre euh, pourquoi ce sentiment, du sentiment d'absence des poètes femmes à partir du contexte, enfin, pour, pardon, revenir sur ce sentiment d'absence des poètes femmes à partir du contexte même et pas seulement à partir de leur effacement euh, a posteriori. Donc je vais commencer par la première moitié du siècle. En fait, très souvent, on a une idée hein, du 19e siècle. On sait que le 19e siècle était particulièrement misogyne, mais c'est important de comprendre comment il l'était, pourquoi il l'était et comment ça, se, comment ça impactait la littérature. Alors, la première moitié du siècle, dans un premier temps, en général, quand on parle du long XIXe siècle, on parle d'une période qui déborde hein, vraiment des questions de, de date 1800-1900, euh, en général, on fait commencer la période vers 1790 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc 1914. Là, je vais m'arrêter un peu sur la première moitié du siècle et sur la période post-révolutionnaire. Euh, la période post-révolutionnaire est une période de euh, retour de bâton assez violente et assez rude pour les droits des femmes. En 1993, notamment, il y a un coup d'arrêt qui est marqué par l'interdiction en France des clubs de femmes et de leurs droits à manifester. Donc le 19e siècle correspond globalement politiquement à une période de plus grande exclusion des femmes de la sphère politique et d'un plus grand cantonnement des femmes à la sphère du privé, qui va être justifié par des traités et qui va être justifiée dans les traités par la nature féminine même qui serait incompatible avec l'esprit politique. Ça, on le trouve dès 1791, hein, par exemple, dans les essais de Emmanuel joseph Sieyès, qui écrit que « L'amour du vrai est le précurseur de l'ordre social. Ce n'est qu'au moment où les combinaisons d'intérêts publics sont devenues une science qu'on sent la nécessité de l'étudier. Or, étudier une science, c'est chercher le vrai, c'est s'accoutumer à l'aimer, à le préférer à l'erreur. » Or, il ajoute dans la phrase suivante « Les femmes n'ont, en général, pas le sens du vrai. » Voilà, c'est dit. Euh, idem pour le philosophe allemand Fichte dans son Fondement du droit naturel, qui écrit :« L'homme trouve en soi-même la plénitude de l'humanité, embrasse du regard tout ce qui est, comme la femme ne peut, pour sa part, jamais le faire. Voilà. » Donc, voilà, quand on parle de, de misogynie, il faut prendre en compte l'ampleur que, que, que porte ces discours. Hein. Donc, les femmes ne peuvent pas penser au-delà d'elles-mêmes, elles, elles n'ont donc pas leur place dans la sphère politique. Cette même période, de manière un petit peu paradoxale, et pourtant, une période d'augmentation assez sensible des femmes auteurs, ce en partie grâce à l'augmentation de l'alphabétisation des femmes. Donc le nombre de femmes en littérature augmente sensiblement au tournant des 18e et des 19e siècles. Or, cette augmentation est un peu à double tranchant, puisque au tournant du siècle, on voit aussi la création en plus grand nombre des revues féminines et des anthologies pour femmes qui entérine en fait un geste de séparation entre les œuvres écrites par les femmes et les œuvres écrites par les hommes. Sur un critère de genre, donc, on va exclure la poésie écrite par les femmes de la sphère mixte, du discours public et politique, et donc de la littérature qui aurait une influence sur la sphère sociale et aussi sur la sphère littéraire. En parallèle de cette multiplication euh, des, des, des, des, des œuvres de femmes, la naissance du romantisme et la nouvelle vision de la création que le romantisme va instaurer, participe à exclure pour le coup radicalement les femmes de la sphère créatrice. Donc on le voit, alors qu'elles gagnent de plus grandes possibilités matérielles d'écrire, hein, par l'alphabétisation, mais aussi par en fait l'augmentation générale des publications par les maisons d'édition, il y a une interdiction symbolique qui va se mettre en place, et ce de plus en plus rigidement au fil du siècle. Je vais y revenir, mais on va voir que ça ne va pas du tout dans un sens du progrès. Au XIXe, c'est plutôt de pire en pire. Qui leur interdit, en fait... Euh, l'accès à la littérature sur des critères qui vont être de plus en plus naturalisés, c'est-à-dire justifiés, comme je le disais tout à l'heure, par leur nature féminine qui serait incompatible avec le fait d'écrire. Alors pourquoi je parle du romantisme ici Il faut revenir un peu sur ce nouveau paradigme qu'installe le romantisme, parce que en fait, la question du genre est au centre de cette instauration du romantisme. Donc pour en faire un résumé très schématique, hein, le romantisme vient bouleverser en profondeur le rapport qui existait jusque-là à la création littéraire. Jusqu'à la fin de ce qu'on appelle l'âge classique, l'art suit le principe d'imitation, imitation des anciens, de l'art antique, etc. C'est-à-dire, bon, je schématise évidemment pour les besoins de, de tenir un peu le temps, euh, qu'on donne en fait une forme à un réservoir commun d'invention, mais le but n'est pas le nouveau, n'est pas l'originalité. Avec le romantisme, au contraire, s'impose de manière très forte la notion d'originalité qui va venir modifier entièrement le rapport à la littérature. Il faut tout au contraire créer du neuf. Et donc on passe d'un régime de l'art un peu transcendant, c'est-à-dire on pioche dans un réservoir déjà existant, à une vision de la création qui viendrait de l'intérieur, c'est-à-dire que l'individu est capable d'inventer et de créer du nouveau. C'est à partir du XIXe siècle, par exemple, qu'on va commencer à critiquer les œuvres dans lesquelles on va trouver de l'imitation, voire du plagiat. Le plagiat est une invention quasiment du XIXe siècle, puisque avant, la question de l'imitation n'est pas vue de manière péjorative nécessairement. Or, donc cette question de l'originalité elle va changer profondément l'idée qu'on se fait d'un génie littéraire. Le génie romantique, c'est celui qui est capable de faire preuve d'originalité et d'engendrer une œuvre ex nihilo. Or cette capacité, et c'est là que le blesse, est entièrement et exclusivement reconnue aux hommes. Sur un mode en fait vraiment simplement patriarcal dans le sens premier du terme, on pense l'auteur comme père de son œuvre, qui engendre son œuvre. Et cette notion d'engendrement est vraiment importante. Certains théorisent à ce moment-là, notamment un monsieur très sympathique qui s'appelle Julien-Joseph Viret, c'était pas vrai, hein, Il est pas du tout sympathique. Euh, certains, certains théorisent la création littéraire comme calquée sur ce qu'on imagine alors de la fécondation, euh, véritablement. C'est-à-dire qu'on pense à ce moment-là que seul l'homme agit et génère l'enfantement dans la fécondation et que le corps, euh, le corps qui reçoit est un, est un terreau stérile, en fait, dans lequel il ne se passe rien sans cet euh, engendrement. Et on pense la même chose, en fait, globalement, euh, de la création littéraire. Les femmes engendrent par la maternité, les hommes, eux, engendrent par la création. Donc le génie se développe comme une catégorie qui permet en fait de distinguer les créations des hommes et les créations des femmes, et de cantonner ces dernières dans une position inférieure ou secondaire. Donc elles sont capables de talent, hein, quand même, mais elles ne peuvent pas prétendre à l'originalité, puisque l'originalité réclame des qualités spirituelles d'imagination et d'engendrement, à partir de rien qui leur sont fondamentalement refusés. Donc, alors que les œuvres des femmes se multiplient, comme je le disais tout à l'heure, cette nouvelle définition du génie euh, les cantonne au second plan de la création poétique, puisque seuls les hommes sont capables d'atteindre à cette valeur suprême du romantisme qu'on appelle le sublime. Le sublime, c'est l'idéal du romantisme, ça rejoint un peu cette idée de génie. C'est aussi un idéal philosophique. Et on atteint au sublime en fait, par la jonction entre le sensible et l'intelligible, entre le corps en fait, et l'esprit, entre l'espace de la sphère sensible et l'espace de la sphère intelligible. Donc l'œuvre idéale, c'est celle qui parvient à réunir les deux. Or, à nouveau là, petit piège, pour le XIXe siècle, cette division entre le corps et l'esprit, le sensible et l'intelligible, c'est aussi une division entre les hommes et les femmes. Les femmes sont du côté du sensible, hein, naturellement, du corps, euh, tandis que les hommes sont du côté de l'intelligible, de l'esprit. Donc l'œuvre parfaite réunit les deux, l'être masculin et l'être féminin. C'est pour ça que le sublime romantique en fait se présente aussi comme un idéal qui rappelle la figure de l'androgyne. Alors on pourrait se dire a priori, mais quelle chance cet idéal androgyne de jonction corps-esprit. Euh, finalement peut-être que l'œuvre idéale est aussi en quelque sorte une œuvre non-genrée. Alors pas du tout, hein, ici c'est tout à fait le contraire. Cet idéal dit évidemment qu'il faut réunir les deux, mais il participe avant tout à ranger de manière extrêmement rigide hein, les femmes du côté du corps et les hommes du côté de l'esprit. Donc il, conforme, euh, il confirme pardon, et renforce les catégories et les stéréotypes plutôt qu'il ne les euh, abolit. Surtout en fait, parce que euh, les hommes romantiques doivent certes arriver à une forme de sensibilité nouvelle, hein, il y a une, une vision de la virilité qui est un peu différente à celle de l'âge classique, donc c'est une nouvelle perception de la virilité qui d'ailleurs inquiète beaucoup hein, les discours réactionnaires de l'époque. Et beaucoup plus tard, hein, les, les discours de Charles Maurras sur les romantiques, par exemple, sont extrêmement inquiets de cette déliquescence de la virilité. Donc on voit une forme de féminisation dangereuse là-dedans, etc. Mais en vérité, il s'agit plutôt d'une reconfiguration de la virilité que d'une forme d'abaissement vers quelque chose qui serait moins euh, genré. C'est-à-dire que les hommes romantiques doivent certes féminiser, c'est-à-dire atteindre un peu au sensible par l'écriture, mais cet idéal androgyne sublime est absolument interdit aux femmes, puisque elles, enfermées dans leur corps, dans leur nature et dans la sphère sensible, ne peuvent pas espérer s'élever vers l'intelligible. Donc finalement, c'est ce que dit la chercheuse toujours Christine Planté là-dessus, en fait plutôt que d'ouvrir la littérature aux femmes, ce nouvel idéal leur l'aura plutôt confisqué, puisqu'on a rangé la capacité sensible et intelligible uniquement du côté des hommes. Donc les femmes qui prétendent atteindre à l'intelligible, au contraire, euh, pardon, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Euh, C'est ça. Donc, Les femmes qui prétendent atteindre à cette idée d'intelligible, qui prétendent atteindre au-delà d'une poésie qui serait celle de la sensibilité, se font en général très violemment remettre à leur place, et ce, de manière de plus en plus violente au fil du siècle. On les accuse, en fait de porter atteinte à l'ordre social lui-même et non pas seulement à la littérature, puisqu'on les accuse au contraire de vouloir se viriliser et donc de sortir de leur nature et donc de mettre en danger l'ordre social des sexes et de soumission des femmes aux hommes. Donc les poètes femmes doivent jongler entre d'un côté être cantonnées à la poésie féminine, qui est une catégorie inférieure de littérature, ou vouloir atteindre à plus et dans ce cas-là, en général, elles sont forcées de mettre en avant une sorte de dissociation, qui dirait « oui, je suis une femme, mais quand j'écris, j'écris comme un homme », mais qui confirme, en fait, on le voit bien, hein, l'idée que les deux seraient indissociables, et puis en plus qui est une posture qui très souvent leur vaut d'être assez vertement critiquée. Donc voilà comment les femmes se voient interdire l'accès à la création à proprement parler, c'est-à-dire en fait celle qui a de l'impact social ou littéraire, et donc elles se voient par suite interdire en fait toute place parmi les œuvres qui font l'histoire littéraire. Or, ce phénomène, dans la deuxième moitié du siècle, va se montrer euh, de plus en plus rude vis-à-vis -vis des femmes. Le deuxième, la deuxième moitié du siècle est marquée euh, par une nouvelle évolution philosophique et esthétique, notamment sous l'influence de la pensée de Schopenhauer, qui, aussi importante soit sa pensée hein, pour le 19e siècle, est aussi une pensée profondément misogyne. Il écrit, par exemple, en 1851, dans le texte Essai sur les femmes, alors je Enfin, je passe au deuxième. Euh, voilà, donc cette, ce passage extrêmement sympathique que je vous lis. « Les femmes restent toute leur vie de vrais enfants. Elles ne voient que ce qui est sous leurs yeux, s'attachent au présent, prenant l'apparence pour la réalité et prenant les niaiseries et préférant pardon, les niaiseries aux choses les plus importantes. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la raison. Confiné dans le présent, il se reporte vers le passé et songe à l'avenir. De là sa prudence, ses soucis, ses appréhensions fréquentes. La raison débile de la femme ne participe ni à ses avantages ni à ses inconvénients. Elle est affligée d'une myopie intellectuelle qui lui permet par une sorte d'intuition de voir d'une façon pénétrante les choses prochaines. Mais son horizon est borné, ce qui est lointain lui échappe. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais ces discours-là sont florissants à l'époque. Et on considère donc toujours la femme comme l'autre de l'homme, comme un être naturel et incompréhensible. Mais cet autre prend, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, une allure plus méprisable. Euh, alors que la poésie, en fait, va de plus en plus tourner le dos à la nature pour aller plus volontiers vers la sphère de l'idéal, du rêve, euh, de l'artificiel. On pense par exemple à Baudelaire, qui écrit dans ses carnets, tout simplement, « La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. » Voilà, <rire> c'est dit. Donc on est dans une période qui va vraiment vanter l'idéalisme, c'est-à-dire euh, le, le réel euh, est vu comme effroyable et on se projette plutôt dans l'idéal et dans le songe. Alors là, évidemment, je, je schématise encore hein, pour les besoins du résumé. Mais cet idéalisme rejette au passage les femmes de manière extrêmement violente puisqu'elles sont l'image du réel, de la sphère sensible, donc toujours. Et donc le boulet au pied de l'artiste, hein, pour citer Jean Pierrot qui est un, un spécialiste de la période fin de siècle, donc la misogynie s'affiche beaucoup plus nettement dans les œuvres poétiques, ce surtout après 1870, avec les héritiers fin de siècle de Baudelaire. La femme, hein, j'insiste sur le singulier, devient une fiction littéraire, un motif esthétique qu'on va se plaire à adorer ou à détester, à transformer au choix en vierge ou en putain, selon que, euh, on veut en offrir euh, une représentation soit idéalisée, soit au contraire qu'on rejette son lien avec le réel, et avec la bassesse corporelle. Donc l'un et l'autre de ces pôles, hein, vierge ou femme fatale, euh, participent à ériger la femme en motif littéraire et artistique qui, se, qui ne s'embarrasse en fait plus du tout de la réalité matérielle de ce que sont les femmes. Ça n'est même pas le but. Donc la femme et cette effigie qu'on déteste parce qu'elle est méprisable, naturelle, incapable de penser, instinctive, incapable aussi de sortir de son corps, de sortir du temps présent, c'est ce que disait Schopenhauer dans cette citation que j'ai lue, mais aussi parce que, parallèlement à toutes ces invectives, elle a le pouvoir horrible de se faire désirer. Donc on l'adore en la détestant, on la déteste précisément parce qu'on ne peut pas s'en passer, et tout ça est extrêmement torturant pour le poète, mais ne fait jamais entrer des femmes véritables dans le tableau. Donc La femme, en tant que personnage littéraire, se trouve ainsi investie d'une nature vicieuse, diabolique, notamment au travers de cette image bien connue de la femme fatale, qui existait déjà hein, depuis le début du romantisme, cette image de la femme fatale, mais qui est largement reconfigurée dans la deuxième moitié du siècle. On va volontiers la descendre un peu de son piédestal euh, pour souiller l'idole, pour s'en venger plus volontiers, en faire une idole dangereuse dont on va directement pouvoir euh, se venger. Donc quoi qu'il en soit, dans cette perspective, les femmes sont toujours l'envers de la création, c'est-à-dire l'objet de la création, et jamais le sujet de la création. Alors bien sûr, il ne faut pas caricaturer, hein, toutes les œuvres n'entrent pas dans ce schéma euh, euh, manichéen, évidemment, mais il y a tout de même cet esprit fin de siècle, hein, global, qui situe les femmes du côté du représenté, et non pas du représentant, de l'objet et pas du sujet, et qui se complaît volontiers dans la misogynie la plus affirmée, notamment euh, vraiment à la fin du siècle avec le développement des théories sur l'inconscient, puisque la femme aimée-détestée va devenir en quelque sorte cette toile de fond, ce lieu d'exploration euh, des ténèbres de l'inconscience et du désir. Alors, Parmi ces représentations féminines, on note que les lesbiennes sont absolument surinvesties, d'abord par Baudelaire, comme des femmes qui en fait échappent quelque peu à la euh, faiblesse et à la bassesse naturelle de la femme, Puisqu'elles sont du côté de la stérilité, de la nuit, et qu'elles sont damnées au même titre que le poète lui-même, et à sa suite, en fait, les lesbiennes deviennent source de fantasmes récurrents, partout représentées par les hommes, elles deviennent volontiers des clichés aussi hystériques de féminité marginale, de femmes hypersexuelles, dans des représentations volontiers érotisantes et voyeuristes. Il y a ce fantasme absolu de faire entrer le regard masculin dans la scène lesbienne. J'y reviendrai avec René Vivien, mais tout ça pour dire donc que les femmes, ou plutôt la femme en l'occurrence, sujet singulier qui rassemble toutes les femmes, est rigidement cantonné à un rôle d'objet fantasmé. Lorsque les femmes écrivent de la poésie, cela semble fondamentalement antinaturel. C'est à cette époque qu'on forge aussi l'image du bas bleu, ce nom dont on affuble les femmes qui prétendent faire de la littérature. L'image en fait renvoie à l'idée que toute femme qui essaye d'écrire est en fait un homme manqué. C'est l'écrivain Barbet d'Orévilly qui entérine cet usage, euh, l'usage de cette insulte, en écrivant un essai du même nom, hein, qui s'appelle Les bas en 1878. Donc là, une autre petite citation sympathique. Ce sont des hommes, du moins de prétention, et manqués. Ce sont des bas bleus. est et masculin. Les bas ont plus ou moins donné la démission de leur sexe. Même leur vanité n'est plus celle de la femme. Du fond de la vanité très souvent jolie de la femme, il leur en a poussé une autre qui a dévoré la première et qui est affreuse comme l'orgueil impuissant. La première punition de ces jalouses du, du génie des hommes a été de perdre le leur, le génie de la mise, cette poésie d'elle-même dont elles sont toutes ensemble le poème et poète. La seconde a été de n'avoir plus le moindre droit au ménagement respectueux qu'on doit à la femme. Vous entendez, mesdames, quand on a osé se faire Amazon, on ne doit pas craindre les massacres sur le thermodon très sympathique donc et on retrouve ici toutes les considérations hein, sur le génie dont je parlais tout à l'heure l'idée que euh, le génie des femmes est celui de euh, la vie quotidienne en fait mais n'a rien à faire avec la sphère littéraire or cette, cette, euh, cette, euh, cet éreintement de plus en plus euh, visible va même être pathologisé hein. la femme auteur devient vraiment un être pathologique à partir de la fin du siècle chez qui on voit littéralement un désordre d'ordre sexuel et dont la condamnation permet de préserver l'ordre politique et l'ordre social. Alors on en arrive enfin au tournant 1900, ce qui va m'amener à René Vivien, donc cette période qu'on a appelée globalement la Belle Époque, hein, qui est un nom qu'on a donné a posteriori, qui va en gros de 1890, 95 à 1914, qui pose des enjeux là encore assez singuliers, puisque à l'inverse c'est un moment euh, de foisonnement relatif, hein, et de contradictions, mais de foisonnement quand même euh, de euh, la littérature écrite par des femmes. On appelle cette époque volontiers le triomphe de la femme euh, en littérature, mais surtout en poésie. Alors c'est à relativiser quand même, hein. euh, on n'en est pas tout à fait là, mais en effet, alors que la fin du 19e siècle, euh, on l'a vu, hein, rejette assez violemment les femmes euh, qui font de la poésie et pathologisent même leurs ambitions littéraires, le contexte semble évoluer légèrement au tournant du siècle, avec l'arrivée d'une nouvelle mode, qu'on a appelée la mode du vitalisme, c'est-à-dire qu'on revient à une croyance assez forte dans la force de vie de la nature et la force créatrice de la nature, ce qu'on voit notamment par exemple dans les représentations de l'art nouveau. Or cette tendance-là remet la nature au goût du jour, et donc forcément avec la nature, on remet au goût du jour l'être naturel par excellence, à savoir la femme. Donc on voit d'emblée hein, que ce retour en force il est d'emblée un petit peu à double tranchant, et j'y reviendrai. En poésie, en tout cas, l'année 1901 représente en effet un tournant, alors que paraissent presque simultanément les premiers recueils de Lucie de la Rue Mardrus, de René Vivien, ainsi que d'Anna de Noailles, et un an plus tôt de Nathalie Barnet. Donc un certain nombre de noms qui quand même comptent à ce moment-là. Et s'ajoutent encore, euh, parmi les figures reconnues à l'époque, bon, des femmes qu'on connaît moins aujourd'hui, euh, par exemple Marguerite Bruna Provin, Marie Doguet, Judith Gauthier, Cécile Sauvage, Hélène Picard, des femmes qu'on a un peu oubliées, mais enfin toute une génération de femmes nées dans le dernier tiers du siècle et qui va écrire de manière assez régulière euh, dans les premières années 1900. Donc elles entrent sur la scène sous l'impulsion de cette nouvelle mode, euh, qui supplante pour un temps ces représentations fin de siècle, on implante, au contraire, dans le décor, cette idée, cette image nouvelle d'une féminité triomphale, euh, dont on se souvient, hein, quand on a l'image de l'art nouveau en tête. Alors, j'avais mis des, voilà, exemples. Euh, ici, les représentations de Mucha, parce que c'est, font partie des plus connues. Alors, ce mouvement euh, de femmes qui vont se mettre à écrire, il est globalement au départ centralisé à Paris, quand même, au sein d'une classe de femmes bourgeoises financièrement indépendantes, et bien insérées dans les cercles de sociabilité mondaine mais cet essor va quand même assez rapidement s'étendre, tant en termes géographiques euh, que vers des cercles moins privilégiés. Euh, comme la chercheuse Patricia Isquierdo l'a montré, cette émergence est toute particulièrement encouragée par la presse de l'époque. Hein, on invente des premiers concours féminins de poésie, lancés notamment par la revue Femina, euh, qui donne lieu vraiment à un engouement national et relativement mixte pour le coup. Donc après ces, ces décennies dont je viens de parler, d'un idéalisme dont l'un des fondements était l'exclusion des femmes dans une altérité tour à tour, à tour, hein, fantasmée et détestée, le tournant du siècle ouvre une brèche a priori favorable à un essor de la production poétique des femmes. Alors, Elle contient toutefois cette brèche, on l'a un peu compris quand j'en ai parlé tout à l'heure, un piège hein, fondamental, puisque leur place en poésie se trouve plus que jamais euh, conditionnée à l'existence d'un cadre esthétique qui valorise le naturel, le bucolique, euh, la sensibilité, la sincérité. Et leurs écrits ne sont acceptés que dans la mesure où ils corroborent ce fantasme d'une féminité sensible et naturelle, et donc avec lui toujours l'ordre social et politique derrière. Il a ainsi été rappelé à juste titre que cette omniprésence des femmes, ou plutôt encore une fois de la femme, suivait les attentes temporaires d'une mode impulsée et dirigée par les hommes en atteste parallèlement à la multiplication des œuvres écrites par des femmes la rareté de leur inclusion déjà à l'époque dans des ouvrages qui formeraient un patrimoine littéraire commun et mixte. Elles sont rangées vraiment dans une catégorie à part. Donc la reconnaissance poétique des femmes autour de 1900 s'insère dans une mode générale pour tout ce qui a trait à une forme de féminité stéréotypée et convenue. Donc paradoxalement, ce triomphe de la femme est mené par les hommes et participe plus que jamais à un durcissement de ce carcan très limitatif de la poésie féminine. Celles qui ne s'y conforment pas sont toujours autant objet de méfiance et de critiques plus ou moins virulentes. ou bien alors aussi, on choisira au contraire dans leurs œuvres de ne valoriser que ce qui arrange cette vision des femmes en éliminant le reste, donc en opérant en fait un tri assez drastique. Ceci étant, cette petite brèche va quand même permettre à plusieurs femmes de se frayer un chemin parmi les contraintes, et de s'imposer comme sujet porteur de discours, et non objet sur lequel le discours porte, et d'imposer aussi, plus ou moins visiblement, une autre représentation des femmes, voire même, pour René Vivien, d'imposer une autre représentation de ce qu'est et de ce que doit être la poésie, en reprenant, en inversant, en subvertissant les idéaux qui animent cette poésie depuis le début du siècle, et les instances qui la forgent et qui la maintiennent. Donc j'en viens à vous parler, magnifique transition, de René Vivien, euh, plus particulièrement puisqu'elle est un très bon exemple de ce parcours de subversion. Et on va voir avec sa poésie qu'il était, je crois, important de, de revenir vraiment jusqu'au début du siècle puisque sa poésie va prendre acte de cette histoire de la littérature et travailler vraiment à retourner le stigmate de manière assez visible. Donc c'est bien d'avoir tout ça en tête pour aborder l'œuvre de René Vivien. Alors qui est René Vivien d'abord Parce qu'en fait, euh, peut-être que vous ne l'avez connaissez pas, pardon pour la laideur de ce PowerPoint, je, je fais toujours des PowerPoints très laids, euh, et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec les textes derrière. Euh, alors René Vivian, dont je vous ai mis trois photos ici, euh, de son vrai nom Pauline-Marie Tarn, est née en Angleterre en 1877 et a vécu à Paris la majeure partie de sa vie, a écrit l'immense majorité de son œuvre en français, euh, après son installation donc euh, dans la capitale. Elle est donc euh, poète, alors pour elle je dirais poétesse parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait elle-même, euh, mais pas uniquement, puisqu'elle a écrit au fil de sa vie euh, très courte aussi des nouvelles, des contes, plusieurs autres œuvres de prose euh, un peu hybrides, et des romans. Alors il a souvent été signalé que son œuvre était très ancrée à l'esthétique 1900, qu'elle serait un mélange d'art nouveau, d'héritage esthétique baudelairien euh, et décadent, mais aussi d'influence pré-raphaélite, hein, ce courant de la deuxième moitié du XIXe siècle. Je crois euh, toutefois qu'elle se singularise très nettement de ses courants, mais aussi du paysage littéraire de l'époque, puisqu'elle est déjà ben, une femme qui écrit de la poésie, avec les contraintes symboliques que j'ai précédemment énoncées. Alors, je ne parle pas ici des contraintes financières, parce qu'en l'occurrence, René Vivien est peu touchée par les contraintes financières. C'est le cas de beaucoup d'autres femmes, mais pas le sien. Mais elle est aussi une femme lesbienne, l'une des premières de l'histoire littéraire à s'afficher comme telle, au sein des recueils publiés, euh, trois ans seulement après en fait, euh, que Nathalie Barnet, autrice elle-même américaine installée à Paris, qui a aussi été son amante, a publié euh, les quelques portraits sonnettes de femmes, recueil lui-même ouvertement lesbien. Mais donc vraiment tout ça est, est quasiment concomitant. Or cette identité particulière, contrairement à beaucoup de femmes de l'époque, elle décide de la valoriser sans suivre les attentes de ses contemporains, c'est-à-dire sans se ranger du côté d'une féminité conformiste, et sans non plus dénier, comme beaucoup le font euh, en revendiquant une écriture masculine, euh, cette euh, présence manifeste de l'identité de femme. Elle publie son premier recueil « Études et préludes » en 1901, puis suivent 11 recueils de vers, écrits aussi sous un autre pseudonyme, Paul Riversdale, je reviendrai là-dessus, euh, dont plusieurs recueils posthumes, puisque René Vivien meurt en effet en 1909, à l'âge de 32 ans seulement. Elle était assez connue en son temps, mais a été quelque peu effacée à partir de l'entre-deux-guerres, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, notamment hein, par ce procédé dont j'ai parlé plus tôt, qui en fait touche la majorité des femmes qui ont écrit de la poésie, pas que d'ailleurs à l'époque. Euh, donc, C'est-à-dire d'abord une critique qui, en majorité, va s'attacher à une lecture biographique et réduire son écriture à un talent d'imitation, ou au contraire à une forme d'élan, de sincérité. Et puis un cantonnement du côté de la poésie féminine, et puis une raréfaction progressive de sa présence dans les anthologies, jusqu'à disparition pas complète, mais un peu quand même. Pas complète parce que René Vivien n'a jamais été oublié de certains cercles, euh, et d'une mémoire plus confidentielle, mais qu'elle est restée longtemps absente, disons, des considérations généralistes hein, sur la poésie et sur la littérature du tournant du siècle. Son œuvre, pourtant, euh, attaque de manière particulièrement visible les lectures réductrices de la production poétique féminine et subvertit très visiblement et de manière très élaborée les clichés qui entourent le féminin et les travers misogynes de la fin du XIXe siècle. Si son œuvre se solde globalement, on verra sur un sentiment d'échec dans les derniers recueils, elle ouvre quand même une quantité de voies possibles absolument fondamentales pour l'élaboration d'une poésie libérée des carcans et des normes imposées aux poètes femmes du tournant du siècle. Cette libération, on va le voir, elle se joue par inversion des stigmates, par une subversion du texte masculin et par la mise en avant d'une féminité redéfinie selon de nouveaux critères. Donc, pour rendre compte de l'évolution de ce travail de subversion dans la poésie de René Vivien et pour qu'on puisse suivre ensemble un peu l'évolution de son œuvre, j'ai choisi d'aller dans un ordre chronologique et de parler en fait de certains poèmes qui vont permettre d'illustrer ce que je viens de dire en prenant des cas pratiques de vraiment de textuels. Et donc ces poèmes qui témoignent selon moi particulièrement bien de son entreprise poétique. Et donc je vais commencer par les premières années, 1901-1902, durant lesquelles sont publiés deux recueils de vers, « Études et préludes » d'abord, puis « Cendres et poussière. Alors signés, ces deux recueils-là, et c'est quand même un détail d'importance, hein, signés uniquement « R. Vivien », qui est un pseudonyme volontairement tronqué, qui est donc... alors. On a dit que c'était un pseudonyme masculin, mais non, en fait, Hervivien, c'est un pseudonyme qui n'est pas masculin, mais de fait, comme il est tronqué, il est pris comme un pseudonyme masculin. C'est un recours assez fréquent hein, à l'époque pour les femmes, mais on va voir que ça a une importance pour ces deux recueils-là. Et je vais laisser euh, Eve lire le premier euh, poème, donc le poème qui s'appelle À une femme, qui est publié dans Cendre et poussière. « Tendre à qui te lapide et mortelle à qui t'aimes, faisant de l'attitude un frisson de poème, ô femme, dont la grâce enfantine et suprême triomphe dans la fange et les pleurs et le sang, tu n'aimes que la main qui meurtrit ta faiblesse, la parole qui trompe et le baiser qui blesse, l'antique préjugé qui meurt avec noblesse et le désir d'un jour qui sourit en passant, férocité passive, âme légère et douce, pour t'attirer, il faut que le geste repousse. Ta chair inerte appelle, en râlant, la secousse et l'effort, sans beauté du mal triomphant. Esclave du hasard, des choses et de l'heure, être ondoyant, en qui rien de vrai ne demeure. Tu n'accueilles jamais la passion qui pleure, ni l'amour qui languit sous ton regard d'enfant. Le baume du banal et le phare du factice, l'absurdité des lois, la vanité du vice, et l'amant dont l'orgueil contente ton caprice, suffisent à ton cœur. Sans rêve et sans espoir, jamais tu ne t'éprends de la grâce d'un songe d'un reflet dont le charme expirant se prolonge, d'un écho dans lequel le souvenir se plonge. Jamais tu ne pâlis à l'approche du soir. Merci beaucoup. Alors je vous remets le texte ici parce que vous ne l'avez probablement pas appris par cœur. Alors j'ai fait exprès de commencer par ce poème parce que là, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte. Ce poème est quand même parfaitement misogyne et dans la veine décadente de la fin du siècle. Et en effet, on y retrouve tous les clichés habituels, hein la femme incapable de sortir du temps présent, la femme enfant, la femme menteuse, etc. Le titre même, d'ailleurs, « A une femme », avec ce « une indéfini » est récurrent dans la deuxième moitié du siècle. A noter d'ailleurs que René Vivien modifie ce titre hein, un peu plus tard pour nommer le poème « Lucidité », le même qu'un autre poème, un peu du même acabit, tout aussi violent que celui-ci qui est publié dans « Études et préludes ». Les deux poèmes, Évoque chacun à leur manière les mêmes thèmes classiques de la femme aimée, traîtresse, dont le lit est un tombeau, euh, et avec cette jonction entre la beauté et la mort, caractéristique de la poésie de la fin du siècle. Ce poème-là est beaucoup plus violent encore que le premier, et ajoute un deuxième trope euh, de la fin du siècle, c'est celui de l'incompatibilité essentielle entre femme et poésie. C'est ce qu'on a dans cette dernière euh, strophe, « Jamais une ne prend de la grâce d'un songe, etc. » Alors le premier quatrain euh, nous ramène d'emblée, de manière assez violente, la femme aimée vers une matérialité corporelle des plus repoussantes, celle des fluides organiques, euh, surinvestis déjà par la poésie décadente. Donc « Triomphe dans la fange et les pleurs et le sang ». Ce premier quatrain est entièrement écrit sous le régime de l'opposition hein, « Tendre à qui te lapide, mortel à qui t'aime et n'a rien à envier aux représentations classiques des artistes décadents, hantés eux aussi par l'image de la fécalité féminine, qui est vraiment une obsession dans la fin du siècle. Mireille Dautin orsini qui a travaillé particulièrement là-dessus, euh, évoque cette obsession pour la boue, la fange, la bourbe, la crasse, le sang, euh, dans les représentations des femmes à la fin du siècle. Elle évoque notamment aussi dans un ouvrage, euh, elle évoque pardon notamment un ouvrage pour illustrer cette idée qui s'appelle Les ordures de Paris et qui ne parle pas du tout de voirie mais bien de euh, femmes, en l'occurrence de prostitution. Euh, donc la, la comparaison des femmes avec les immondices est vraiment devenue un lieu commun à la fin du siècle et une sorte d'évidence. Euh, je vous cite ici par exemple un autre passage de l'œuvre qui s'appelle Calvaire » d'Octave Mirbeau qui écrit. Ce n'était plus l'amour frisé, pommadé, enrubané, qui s'en va pamer une rose au bec par les beaux clairs de lune, racler sa guitare sous les balcons. C'était l'amour barbouillé de sang, ivre de fange, l'amour aux fureurs onaniques, l'amour maudit qui colle sur l'homme sa gueule en forme de ventouse et lui dessèche les veines, lui pompe les moelles, lui décharne les os. Donc voilà donc chez René Vivien aussi, l'amante, femme-enfant cruelle, prise dans ce même bourbier que lui attribuent régulièrement les poètes fin de siècle. « Aux femmes !» s'exclame le sujet lyrique. Ça aussi, c'est une chose assez rare, chez René Vivien. « Femme est au singulier, sans article. » Et prend ici une tournure parfaitement générique. Elle s'adresse à la femme, qui n'est pas du tout liée à une identité pardon, précise. N'importe quelle femme, donc, à laquelle il est dit de nouveau qu'elle est une créature bassement sexuelle et animale. Sa chair inerte appelle en râlant la secousse. Et il est également reproché à cette femme, sans identité, de ne se complaire que dans la violence et dans la soumission donc tu n'aimes que la main qui meurtrit ta faiblesse, etc. » La femme est ici réduite enfin à un être qu'une créature d'un jour, enfermée dans la basse réalité de l'existence et dans les apparences, on retrouve ici le discours de Schopenhauer, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, hein, et enfermée dans les apparences, donc avec ce baume du banal et ce phare du factice. Le monde idéal du poète, lui, fort stéréotypé hein, ici, avec ce songe, ce reflet, cet écho, le charme expirant, etc., euh, lui est, évidemment, pour finir, interdit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de clichés, donc. Et si on va vraiment euh, lire le poème, on peut se dire un peu trop de clichés, en vérité. Quand on sait que la personne qui écrit elle-même le poème est une femme et une poète, donc réunit d'emblée euh, le fait d'être femme et la capacité au songe, puisque c'est précisément ce qu'elle est en train de faire euh, au moment où elle publie son recueil. Or à ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, René Vivien est encore déguisé sous ce pseudonyme pris pour masculin puisqu'elle signe ses œuvres R. Vivien. Cet enjeu du déguisement, il est absolument central et il nous invite en fait à considérer ce poème et les autres rares qui ont cette portée misogyne comme des réécritures parodiques qui reprennent tous en même temps et exagèrent les traits décadents. En fait, au lieu d'entretenir ces motifs, dès lors, parce que le poème exagère, en fait trop, et parce qu'il est écrit ironiquement depuis un point de vue qui contredit complètement ce qui y est dit, hein, c'est-à-dire celui d'une femme euh, lesbienne et poète, puisque là on parle évidemment en plus d'amour hétérosexuel uniquement hein, dans le poème, il souligne et dénonce leur caractère stéréotypé et la facilité à les emprunter, c'est-à-dire qu'il montre bien que ce sont là des poncifs dans la représentation des femmes. Ce trait ressort surtout en fait lorsqu'on considère les recueils dans leur ensemble et les textes qui se trouvent à côté euh, de, ce, euh, de ce type de poème-là qui sont quand même assez rares. Ce poème par exemple est enserré entre deux poèmes à teneur pour le coup franchement féministe. Le premier c'est « Locusta » qui est juste avant et le deuxième c'est un sonnet qui s'appelle « Sonnet féminin » Euh, et qui prend exactement le contre-pied de ce poème-là et qui nous invite à le considérer au contraire comme un jeu de multiplication des masques poétiques et de parodie de la posture décadente. Alors pour le sonnet féminin, je vais laisser euh, Ève le lire et puis j'en parlerai juste après et vous verrez qu'on est vraiment dans un tout autre domaine. Ta voix a la langueur des lyres lesbiennes L'anxiété des chants et des odes saphiques. Et tu sais le secret d'accablante musique Où pleure le soupir d'unions anciennes Les aèdes fervents et les musiciennes T'enseignèrent l'ampleur des strophes érotiques Qui versent dans la nuit leurs ardentes suppliques Ton âme a recueilli les nudités païennes Tu sembles écouter l'écho des harmonies Bleu de ce bleu divin des clartés infinies tes yeux ont le reflet du ciel de Mytilène. Les fleurs ont parfumé tes étranges mains creuses. De ton corps monte, ainsi qu'une légère haleine, la blanche volupté des vierges amoureuses. Merci beaucoup. Alors, je vous remets le texte. Ici, donc, on voit bien qu'on est à l'opposé complet de ce qu'on a pu voir dans le poème précédent. Cette fois-ci, le regard et le texte masculin, et avec ses thèmes classiques, sont absolument évacués, et ce, dès le titre, hein, puisque le titre s'affiche comme sonnet féminin. Doublement féminin, déjà, parce qu'il parle d'un couple féminin, qu'il ne parle que de femmes, mais aussi parce que ses rimes sont entièrement féminines, c'est-à-dire qu'elles finissent toutes par un « e » muet. Donc, non seulement on sort des clichés misogynes, mais le texte se réapproprie en plus la forme du sonnet, la forme classique par excellence sur un mode entièrement féminin et en plaçant de surcroît à la rime, donc pas n'importe où, les rimes lesbiennes, saphiques, païennes, érotiques, mythilènes, c'est la ville de Sappho, et vierges amoureuses, tout un registre en fait à la fois lesbien et païen qui va venir s'opposer au régime moderne, chrétien et hétérosexuel qui a été désigné dans le poème précédent qu'on a lu juste avant. Alors c'est pas tout, puisqu'en plus il y a de multiples raisons de mettre en résonance ce sonnet féminin euh, étant donné la proximité des deux textes, avec un autre poème écrit par Nathalie Barnet, qui était donc amante de René Vivien, et publié seulement deux ans plus tôt. Je vous ai mis les deux côte à côte ici pour qu'on voit euh, les similitudes. Je ne m'attarde pas forcément dessus, mais simplement pour signaler un élément important, c'est que ces deux sonnets, qui se ressemblent beaucoup à la fois dans la forme, dans les thèmes et euh, dans les rimes, sont écrits par des femmes amantes à un an d'intervalle, donc avec ces mêmes rimes, hein, fort symboliques, dans les deux on retrouve euh, lesbienne, païenne, etc. Et avec la même construction syntaxique, hein, ta voix, euh, à la langueur, pardon, délire lesbienne, et ta, fo ta, voix, ta forme à la pureté d'un regard d'enfant, puis ta voix qui revient, etc. Ici les points communs sont trop nombreux pour que ce soit un hasard entre ces deux poèmes, il semble fort probable que René Vivien ait écrit son sonnet en lien avec ce premier poème de Nathalie Barnet, et comme pour y faire écho, en fait, et comme pour le continuer. Alors, ça paraît être un détail comme ça, mais ça nous dit autre chose. Ça nous dit non seulement que le texte évacue les clichés les clichés, pardon, misogynes du propos et le regard masculin de la scène, mais qu'en plus, euh, il évacue aussi les rimes masculines et encore qu'il est écrit en lien avec un autre texte féminin et lesbien lui-même, et comme en doublon avec lui. Donc il témoigne à la fois d'une volonté de subvertir l'imaginaire traditionnel autour des femmes, deuxièmement d'une volonté de subvertir les canons de la poésie, ici le sonnet, forme traditionnelle par excellence, hein. Et puis troisièmement, une volonté de subvertir la filiation poétique même. On ne se situe plus dans une influence masculine, mais au contraire dans un texte qui est emprunté à une femme contemporaine, et non pas au canon littéraire masculin. Donc le texte va ainsi contre toute la tradition de lecture des œuvres poétiques féminines, en y opposant en fait un contre-pied complet. On voit ici que derrière la signature, qui est toujours tronquée, hein, René euh, R. Vivien, la réalité de l'identité n'est en fait dissimulée qu'à celui qui ne veut pas la voir hein, face à ce sonnet féminin. Elle est finalement révélée un an plus tard, en 1903, donc je passe à l'année 1903, qui est une année décisive. C'est l'année de la publication du recueil qui s'appelle « Sappho par René Vivien. C'est en fait un recueil traduction dans lequel René Vivien traduit les fragments et les odes de Sappho, d'abord littéralement, puis en les reprenant en vers et en les réécrivant. Ré ré pardon. Et c'est aussi en l'occurrence, le premier recueil qu'elle signe de son nom complet, enfin de son pseudonyme complet, René et eux, Vivien. Sous le patronage donc de cette poétesse lesbienne originelle par excellence, qu'est-ce elle se désigne cette fois dans son identité complète. C'est donc à la fois la révélation de l'identité féminine, mais aussi la révélation du lesbianisme, et donc un véritable tournant. Or, pour autant, à partir de cette révélation, le sujet poétique que crée René Vivien va quand même refuser de se laisser figer dans cette identité fixe de euh, poète femme, avec tout ce qu'on a vu que ça pouvait euh, créer autour des clichés qui entouraient cette catégorie. Puisque à partir de 1903 toujours, elle invente un second pseudonyme, hein, Paul Riversdale, pour écrire d'autres recueils. Et ce pseudonyme, en plus, par ailleurs, elle le partage avec son amante Hélène de Zuylen. Donc on voit un dédoublement comme ça du sujet poétique qui évite de se laisser figer comme sujet biographique et comme sujet féminin, avec tout ce que ça induit dans cette catégorie. Donc c'est le début d'un travail beaucoup plus accompli de dédoublement, qui va aussi être un travail de réappropriation de ce thème de l'androgyne dont j'ai parlé tout à l'heure. On a vu qu'en fait, cette image androgyne, elle avait été largement accaparée par les poètes masculins. Or, René Vivien refuse à la fois de se laisser piéger dans une identité de femme, c'est-à-dire qu'elle va chercher une forme de féminité libérée des carcans euh, du féminin tel qu'il est inventé par les hommes, et puis elle va aussi refuser de se laisser figer dans une identité biographique unique, avec tous ces jeux de pseudonymes et de masques. Alors, comme bonne illustration de ce jeu euh, sur l'androgynie de l'écriture, euh, je vais laisser Ève lire un autre poème qui s'appelle « La double ambiguïté ». J'écoute avidement tes paroles dans l'ombre. Je goûte les langueurs et les parfums du lit et la, compli et la complicité des ténèbres où sombre la pléade d'or que c'est la nappe Tu souris, déployant ta chevelure blonde et le sommeil répand des pétales d'azur, la musique s'éteint. La nuit glisse sur l'onde harmonieusement ainsi qu'un signe obscur. Ma bouche a possédé ta bouche féminine, et mon être a frémi sous tes baisers d'amant, car je suis l'être double, et mon âme androgyne adore en toi la vierge et le prince charmant. Alors ici, on le voit bien hein, dans le poème, mais aussi dans son inscription même dans l'œuvre, puisque le poème est publié dans un recueil signé Paul Riversdale, donc, qui s'appelle Écho et Reflet, donc en plus deux figures qui renvoient aussi au dédoublement. Il parle de lui-même, notamment cette dernière strophe, et travaille assez visiblement donc à cette réappropriation de la figure de l'androgyne qui file toute une partie de l'œuvre de René Vivien et qui en fait résume bien le projet même de l'œuvre, c'est-à-dire trouver un endroit poétique qui soit une sorte de féminin neutralisé, libéré des carcans inventés par le regard masculin. Elle invente d'ailleurs aussi, enfin, elle valorise aussi beaucoup la figure de la gynandre qui serait une androgyne tirée cette fois du côté. Euh, Féminin d'abord, puisque androgyne c'est homme-femme, et là c'est l'inverse. Donc je m'y attarde pas trop pour évoquer un autre poème particulièrement important, un peu plus long, publié lui aussi dans, euh, en 1903 dans Évocation, qui est un poème qui s'appelle « Souveraine » et qui va dessiner lui toute une filiation féminine nouvelle, et euh, qui est un poème donc particulièrement important et que je laisse Eve lire. Lilith D'ombres et de démons, je peuplais l'univers. Avant Ève, je fus la lumière du monde et j'aimais le serpent tentateur et pervers. Je conçus l'irréel dans mon âme profonde. La terre s'inclina devant ma royauté. Jéhovah fit éclore à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté. Je ne fus pas heureuse. Cassiopée. Ma jeunesse, pareille aux flambeaux de l'autel, Brûlait mystérieuse et chaste sous les voiles. Les dieux m'ont épargné leur sépulcre mortel Mon trône éblouissant étonne les étoiles Dans la pourpre du ciel brille ma royauté. L'éternité fixa sur mon front d'amoureuse L'astre fatal de la beauté, Je ne fus pas heureuse. Rodopis. Mon visage de rose ardente triompha. Moins glorieux d'avoir créé les pyramides que d'avoir attiré les lèvres de Psapha. Mes yeux égyptiens nageaient longs et limpides. La lyre de Lesbos chanta ma royauté. L'Aphrodita cueillit à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté. Je ne fus pas heureuse, Betsabée. De mon corps s'exhalait le nard et le santal. La splendeur d'Israël éclairait mon visage. J'ai vécu la langueur d'un rêve oriental, le meurtre et le désir riaient sur mon passage, le péril consacra ma blanche royauté. La mort fit resplendir à mon front d'amoureuse, l'astre fatal de la beauté, je ne fus pas heureuse. Campaspe. Alexandre, frappé de l'orgueil de ma chair, voit mes seins de flamme à la gloire d'appel. Afin que mon été ne connût point l'hiver et que l'arme vêtit de candeur solennelle, L'astarté consacra ma jeune royauté. L'astarté fit brûler à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté. Je ne fus pas heureuse. Cléopâtre, je rayonnais. Je fus le sourire d'Isis, insondable, illusoire et terrible comme elle. J'ai gardé mes parfums et mes phares de jadis, mes parures et l'or de ma large prunelle. Le monde que séduit encore ma royauté, immuable, scella sur mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté. Je ne fus pas heureuse. Paulina J'emprisonnais les pleurs des perles sur mon sein. Les perles ondoyaient parmi ma chevelure. J'aimais la pureté de leurs regards sereins. La mer les entourait de l'écho d'un murmure. Les perles sur mon sein firent ma royauté. Elles ont réfléchi sur mon front d'amoureuse, l'astre fatal de la beauté. Je ne fus pas heureuse. Popée, je courbais l'élément et je domptais l'éclair. Le tonnerre à mes pieds, je régnais sur l'orage. J'ai connu la luxure et son relent amère. Oh, les nuits que l'horreur des voluptés ravage Vénus me couronna d'une âpre royauté, Vénus fit rayonner à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté. Je ne fus pas heureuse. Éléonore de Guyenne Moi, dont le nom d'amour dissimule un parfum, j'allais, parmi les fleurs et les douces paroles, deux bandeaux constellés sur mes cheveux d'or brun, sous mes pas sanglotaient les luttes et les viols. Les troubadours chantaient ma douce royauté et leurs laits ont posé sur mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté. Je ne fus pas heureuse. Elisabeth Woodville. Mon regard fut plus frais que la lune du nord. D'un ver froid et voilé comme les mers anglaises, j'appris le goût, l'odeur, le désir de la mort. La fuite l'exil gris sur les grises falaises, la défaite insulta ma pâle royauté, le combat fit jaillir à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté, je ne fus pas heureuse. Lady Jane Grey. Les roses et le miel des vieux livres, l'assaut des champs m'ont fait aimer le studieux automne, mon sourire d'enfant éclaira l'échafaud, sur ma douleur pesa l'accablante couronne. J'expiais dans le sang l'heure de royauté. Le destin éteignit à mon front d'amoureuse, l'astre fatal de la beauté. Je ne fus pas heureuse. Merci beaucoup pour cette très belle lecture. Euh, alors on voit ici, c'est un poème particulièrement important. Alors j'ai dû le découper en plusieurs parties parce qu'il est très long. Et je vais revenir un peu euh, dessus. Donc on le voit, c'est un poème particulièrement important qui va dessiner en fait une généalogie euh, par laquelle se trouvent réconciliées à la fois des femmes victimes et des femmes fatales, j'y reviendrai, des courtisanes et des reines, sous le double saut de la beauté d'abord et du malheur ensuite. Donc on a onze reines, hein, depuis la Genèse jusqu'au XVIe siècle, qui se succèdent et se présentent chacune à la première personne, qui se clôt toujours sur le même... Bilan, je ne fus pas heureuse. » Alors défilent ensemble au fil des vers à la fois des figures mythiques et des figures historiques, des femmes communément reconnues comme coupables ou au contraire faisant figure de victimes, des vierges et des courtisanes. Donc Lilith, Castiopée, Rodopis, Sabé, Campaspe, Cléopâtre, Paulina, Popée, Léonore de Guyenne, Elisabeth Woodville et Lady Jane Grey. On retrouve là en fait un grand nombre de figures qui sont déjà fréquemment mobilisées au fil du XIXe, notamment Cléopâtre qui est surinvestie par le XIXe siècle, et plus largement des femmes en fait dont les histoires sont devenues, avec les différentes strates d'interprétation, de véritables légendes. La forme du poète, euh, du poème, pardon, s'inscrit elle aussi dans son époque. C'est ce qu'on appelle en fait les poèmes de procession féminine, qu'on retrouve déjà sous la plume de Dante, hein, bien avant, mais au XIXe qui est largement réinvesti euh, par Swinburne, par Banville, par Gabrielle d'Annunzio notamment. C'est vraiment devenu une forme classique, celle de la procession de ces femmes qui sont décrites les unes après les autres ou qui parlent les unes après les autres. Et en général, justement, le point névralgique qui va lier ces différentes femmes dans les poèmes traditionnels, ça va être cette espèce d'esprit de, de la femme fatale, et précisément ici on voit que c'est au contraire le destin malheureux des figures qui va les lier les unes aux autres. Elles prennent la parole à la première personne à la suite de Lilith, à laquelle est donc consacrée l'astrophe d'ouverture, et on retrouve à chaque fois précisément, et ce n'est pas un hasard, cet adjectif fatal, l'astre fatal de la beauté, qui renvoie à cette idée traditionnelle de la femme fatale, mais qui l'inverse en fait complètement, de son sens traditionnel. Ici la beauté n'est plus fatale à celui qui y succombe, donc au poète traditionnel, mais au contraire à celle qui la porte comme un fardeau, celui d'être condamné à la convoitise et au fantasme, que celui-ci soit sexuel, artistique, littéraire, ou en l'occurrence les trois à la fois pour beaucoup de ces figures-là. Donc Comme pour mimer ce phénomène, d'ailleurs, le motif de la, de la beauté apparaît au fil des strophes de plus en plus inextricablement lié à la violence masculine. Elle est d'abord florale hein, pour Lilith, euh, la beauté éclot au front de Lilith, elle est cueillie par Aphrodite sur celui de Rhodopis, dans un deuxième mouvement, elle devient une forme d'éblouissement. Elle resplendit euh, pour Betsabé. Elle brûle, ici, euh, sur le front de Campaspe. Elle réfléchit la lumière des bijoux de Paulina, donc toujours liée à ce, à ce lexique de la lumière. Hein. Elle rayonne sur le visage de Popé. Pour Elisabeth Woodville, déjà, elle n'est plus dissociable de la violence masculine. Le combat fit jaillir à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté. Et je ne fus pas heureuse. Et enfin, la strophe de Lady Jane Grey. Donc, c'est cette reine anglaise du XVIe siècle hein, qui est restée neuf jours sur le trône avant d'en être évincée pour être ensuite condamnée à la décapitation. Euh, donc, cette strophe sur Lady Jane Grey euh, termine cette déchéance hein, euh, sur toute la longueur du poème de la beauté, puisque cette fois, cette beauté est éteinte, le destin éteignit à mon front d'amoureuse l'astre fatale de la beauté et donc cet anéantissement d'une beauté qui a été entièrement redéfinie et appropriée. En effet, parmi les figures convoitées par René Vivien, euh, nombreuses sont celles dont le destin euh, réel ou fictionnel est assez funeste. Hein. Euh, Campaspe, qui n'est pas forcément très connu, euh, est, euh, est vendue par Alexandre le Grand au peintre Appel, qui veut la représenter euh, nue. Paulina, qui est la femme de l'empereur Caligula, puis de Claude, est contrainte à l'exil et au suicide. Euh, je ne fais que pour celles que vous ne connaissez peut-être pas. Euh, Popée, elle, elle meurt enceinte sous les coups de Néron. Euh, quant à Cléopâtre ou Éléonore de Guyenne, pour le coup, c'est plutôt leur légende qui va se charger d'en faire des femmes coupables, souvent des femmes adultérines, euh, ultra-sexuelles, traîtresses ou meurtrières. Pour chacune d'elles, en fait, René Vivien prend le contre-pied des récits traditionnels. Surtout en réunissant des figures qui appartiennent dans les récits dominants à l'un ou l'autre pôle entre vierge et femmes fatale, elle met fin à cette séparation systématique des femmes en deux groupes et à cette opposition qui contraint l'identité féminine. Or, Cette déconstruction elle va prendre une allure beaucoup plus nette l'année suivante, dans le recueil suivant qui s'appelle « La Vénus des aveugles » et notamment dans un poème qui s'appelle « Litanie de la haine ». « La haine nous unit, plus forte que l'amour. Nous haïssons le rire et le rythme du jour, le regard du printemps au néfaste retour. Nous haïssons la face agressive des mâles. Nos cœurs ont recueilli les regrets et les râles des femmes au front lourd, des femmes au front pâle. Nous haïssons le rut qui souille le désir. Nous jetons l'anathème à l'immonde soupir d'où naîtront les douleurs des êtres à venir. Nous haïssons la foule et les lois et le monde. Comme une voix de fauve à la rumeur profonde, notre rébellion se répercute et gronde. Amante, amante, sans, ah, pardon. <rire> amante sans amant, Épouse épouse sans époux, le souffle ténébreux de Lilith est en nous, et le baiser déblisse nous fut terrible et doux. Plus belle que l'amour, la haine est ma maîtresse, et je convoite en toi la cruelle prêtresse, dont mes lividités aiguiseront l'ivresse. Mêlant l'or déjeuner à la nuit des iris, nous renierons les pleurs mystiques de jadis, Et l'expiation des cierges et des lys. Je ne frapperai plus aux somnolentes portes, Les odeurs monteront vers moi sombres et fortes, Avec le souvenir diaphane des mortes. Merci beaucoup. Alors là on le voit, il y a quand même un changement de ton assez radical, hein. 1904, c'est vraiment l'année où René Vivien, après un temps de révélation de cette identité et de construction du sujet, va s'attaquer le plus frontalement aux normes poétiques et sociales et à la domination des hommes sur les femmes, mais aussi à la norme chrétienne, hein, d'où cette reprise de la litanie. Le titre lui-même, basé sur cette antithèse, hein, sur cette contradiction, « Litanie de la haine », fait écho déjà à un poème de Baudelaire qui s'appelait « Les litanies de Satan ». Sauf qu'ici, c'est tout ensemble la tradition chrétienne, les hommes et la poésie masculine qui vont se trouver foncièrement rejetés par le poème. Ici, ce qu'il faut noter aussi, c'est la construction d'un « nous ». De plus en plus se développe, et je ne vous ai pas mis le texte, voilà, de plus en plus se développe cette idée de faire groupe chez René Vivien. On a vu qu'on n'avait pas vraiment de « jeu au départ, qu'ensuite il y a eu un « elle », un « jeu et un « tu » qu'on avait avant cette procession de femmes qui parlaient, et enfin on arrive à ce « nous » très important, qui va se développer de plus en plus dans les recueils. La même année d'ailleurs, René Vivien écrit dans son roman « Une femme m'a paru que les hommes sont, je cite, « des adversaires politiques qu'elle se plaît à injurier ». Donc on a vraiment cette idée de conscience que ce n'est pas seulement un ordre poétique qu'il faut contredire, mais aussi un ordre social. Donc on est donc passé d'une description successive des différentes figures à la première personne, hein, dans « souveraine », à un « nous » qui se définit en collectif contre les normes poétiques et sociales. Il y a là l'idée d'une menace envoyée au monde avec cette rébellion, qui trouve des échos euh, tant par le son, hein, avec cette idée de « gronder », que par l'espace qui se répercute, que par le temps, avec cette filiation affirmée avec Lilith dans le poème. Donc il y a vraiment ici volonté de construire une esthétique pour ces femmes au front lourd et pâle que le poème va recueillir, et en particulier ici pour les femmes lesbiennes, puisque l'expression du désir lesbien se fait ici par exclusion et par opposition au désir hétérosexuel et au désir des hommes. L'utilisation de la première personne du pluriel jette un doute volontaire sur l'identité qui parle. Est-ce qu'il s'agit des amantes, de, de deux amantes, ou plus généralement d'un cœur de femme transgressive, dont le sujet serait en fait une, une sorte de porte-parole il faut attendre en fait le sixième tercet, la sixième strophe, pour que ce « nous » se dissocie en un « je » et un « tu » et que le couple lesbien se dessine véritablement. Mais alors la femme aimée n'apparaît ici que sous la forme d'une allégorie, celle de la haine. La haine est ma maîtresse. Donc ce qu'il faut noter ici quand même, c'est que le lyrisme s'affirme par le négatif. Elle dit qu'elle n'aime pas, elle dit qu'elle n'est pas. Elle passe par ce détour de la haine et laisse le soin au lecteur de trouver par inversion les contours du monde euh, idéal qui pourrait se dessiner en contradiction avec ce modèle-là. En parallèle de ça, euh, ailleurs dans le recueil, René Vivien continue à imiter hein, le style décadent et à s'en moquer peut-être plus que jamais dans La Vénus des aveugles, en caricaturant le trait et en parodiant la posture misogyne, et en affichant même clairement dans certains poèmes cette posture parodique. C'est le cas notamment dans Les oripos que je crois qu'on entendra euh, tout à l'heure. Donc devant l'incapacité des critiques à comprendre, ceci dit, cette attitude parodique, elle s'exaspère davantage et d'ailleurs elle martèle dans ses lettres à plusieurs reprises « Je ne parlais point en mon nom », ce qui est une chose que la critique a beaucoup de mal à comprendre, particulièrement face aux œuvres de femmes, on l'a vu puisqu'on considère d'emblée que le jeu est nécessairement un jeu personnel et biographique face à une poésie écrite par les femmes. En parallèle, donc, le dédoublement se poursuit. René Vivien publie deux romans, signés un Paul Riversdale, l'autre René Vivien, donc on s'attaque en fait tout entièrement aux représentations traditionnelles de la, de la poésie masculine, mais aussi aux instances que forme la poésie. On essaye de déconstruire aussi l'idée qu'un auteur égale une œuvre égale un jeu, euh, J-E, hein, poétique. Donc l'œuvre en fait, ouvre une voie à tous les niveaux et résiste à tous les poncifs qui entourent la poésie féminine, autant à l'intérieur du texte que dans la manière même dont le texte va se construire. On en arrive ensuite à l'année 1906-1907, euh, qui sont aussi des années décisives pour d'autres raisons. On va le voir particulièrement avec ce très beau poème qui, moi, est un de mes préférés, qui s'appelle "Parole à l'ami. Tu me comprends, je suis un être médiocre, ni bon, ni très mauvais, paisible, un peu sournois. Je hais les lourds parfums et les éclats de voix, et le gris est plus cher que l'écarlate ou l'ocre. J'aime le jour mourant qui s'éteint par degrés, le feu, l'intimité claustrale d'une chambre, où les lampes, voilant leur transparence d'ambre, rougissent le vieux bronze et bleuissent le grès. Les yeux sur le tapis plus lisse que le sable, j'évoque indolamment les rives au poids d'or, où la clarté des beaux autrefois flotte encore, et cependant, je suis une grande coupable. Vois, j'ai l'âge où la Vierge abandonne sa main, à l'homme que sa faiblesse cherche et redoute, et je n'ai point choisi le compagnon de route, parce que tu parus au tournant du chemin. L'Hyacinthe saignait sur les rouges collines, tu rêvais, et les roses marchaient à ton côté. Je suis femme, je n'ai point droit à la beauté. On m'avait condamnée aux laideurs masculines. Et j'eus l'inexcusable audace de vouloir, le sororal amour fait de blancheur légère, le pas furtif qui ne meurtrit point les fougères, et la voix douce qui vient s'allier au soir. On m'avait interdit tes cheveux, tes prunelles, parce que les cheveux sont longs et pleins d'odeur, et parce que tes yeux ont d'étranges ardeurs, et troublent ainsi que les ondes rebelles. On m'a montré du doigt en un geste irrité, parce que mon regard cherchait ton regard tendre, et, nous voyant passer, nul n'a voulu comprendre que je t'avais choisi avec simplicité. Considère la loi vile que je transgresse, et juge mon amour qui ne sait point le mal, aussi candide, aussi nécessaire et fatal que le désir qui joint l'amante à la maîtresse. On n'a point lu combien mon regard était clair sur le chemin où me conduit ma destinée, et l'on a dit, quelle est cette femme damnée que ronge sourdement la flamme de l'enfer Laissons-les aux souci de leur morale impure, et songeons que l'aurore a des blondeurs de miel, que le jour sans aigreur et que la nuit sans fiel viennent tels des amis dont la bonté rassure. Nous irons voir le clair d'étoiles sur les monts, que nous importe à nous le jugement des hommes et qu'avons-nous à redouter puisque nous sommes purs devant la vie et que nous nous aimons. Merci beaucoup. Alors ce poème, il est parfaitement euh, symbolique de cette période de tournant à nouveau dans l'œuvre de René Vivien, puisqu'on le voit, il est à la fois euh, extrêmement puissant dans la présentation au monde, euh, cette fois du couple, dans la force d'autodétermination, c'est une des premières fois où on lit vraiment « je suis » euh, en positif cette fois et non pas « ce que je ne suis pas ». Et puis aussi teinté d'une mélancolie profonde, comme si précisément cette affirmation de soi ne pouvait aller qu'avec un éreintement, le texte est dédié et directement adressé à l'ami, le monde s'en trouve donc évacué, et en même temps, la critique se lit plus simple et limpide que jamais dans cette simple présence d'un « on », un polymorphe ici, qui s'oppose au « jeu et au « tu ».« On n'a pas voulu comprendre », etc. On le retrouve dans plusieurs strophes. Alors le poème se poursuit après, mais je l'ai coupé en deux parce qu'il est un peu long. Donc ce « on » désigne toujours les mêmes ennemis déclarés contre lesquels le sujet lyrique doit lutter pour pouvoir dire « je suis ». Et ici, pour la toute première fois dans l'œuvre de René Vivien, très simplement, je suis femme. Et on voit dans le poème que cette déclaration va tout de suite avec l'idée de condamnation. Le poème s'écrit dans un rejet complet de l'image traditionnelle des lesbiennes entretenues par la fin du siècle, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont très souvent installées dans des décors très luxuriants, perçus volontiers comme perverses, ou fétichisées en des espèces de créatures damnées. Précisément ici, c'est tout un vocabulaire de la simplicité qui va venir caractériser le poème, et on lit bien d'ailleurs ce renvoi aux femmes d'année hein, de Baudelaire. Euh, on m'a pointé du doigt en un geste irrité qu'elle est donc cette femme d'année que ronge sourdement les flammes de l'enfer. Donc on se pose vraiment à, en, en opposition à ce mythe de la femme d'année ici. On y lit aussi, comme toujours, une touche d'ironie hein, avec Je suis une grande coupable. Euh, et puis aussi sur les, un jeu sur les clichés qu'on va parodier, que ronge sourdement la flamme de l'enfer, par exemple, hein, tout un jeu d'exagération. Et puis un jeu euh, sur l'écriture, et là c'est vraiment un tout petit détail, mais par exemple dans cette liaison aussi candide, aussi nécessaire et fatale que les désirs, il est là je crois, Oui, que, tout en haut, que le désir qui joint l'amante à la maîtresse, on voit qu'à l'écrit c'est l'amant à la maîtresse, mais qu'à l'oral faisant la liaison on est obligé de prononcer l'amante à la maîtresse et que donc on recrée en fait un couple féminin, alors même que le mot est masculin à l'origine. C'est aussi un ensemble de petits jeux textuels qu'elle instaure dans euh, son poème. Alors Cette période, c'est aussi tout de même euh, le début d'une sensation d'échec face à l'éreintement euh, critique. C'est aussi la période où René Vivien va enlever ses œuvres de la vente, et face à un public aussi qui n'a pas su comprendre ou qui n'a pas voulu voir les enjeux qui animaient ses textes. Euh, ailleurs, René Vivien écrit dans un poème qui s'appelle « Vaincu »,« Mes vers n'ont pas atteint à la calme excellence, je l'ai compris et nul ne les lira jamais » ou encore sur une dédicace manuelle dans un recueil, à mes problématiques lecteurs, avec toutes mes excuses. Donc c'est aussi une période de retouche frénétique des textes précédents, et cette colère et cet abattement s'accentuent dans les années suivantes, durant lesquelles elle continue cependant à écrire, hein, toujours aussi des œuvres inédites, euh, des textes qui dessinent de nouvelles possibilités esthétiques, et puis des poèmes qui continuent de subvertir les clichés. Cependant, donc, il y a une forme d'essoufflement euh, poétique tout de même. Et René Vivien euh, meurt en 1909 et laisse derrière elle plusieurs recueils posthumes euh, sur lesquels on va s'attarder un peu moins. Mais le tout dernier, Aillon, euh, contient cette épitaphe qui est également gravée sur sa tombe et qui est un très court texte euh, qui me paraissait important pour finir cette présentation de René Vivien. Voici la porte d'où je sors. Oh mes roses et mes épines! Qu'importe l'autrefois, je dors en songeant aux choses divines. Voici donc mon âme ravie, car elle s'apaise et s'endort, ayant pour l'amour de la mort pardonné ce crime, la vie. Merci beaucoup. Alors, à première vue, c'est pas très joyeux évidemment c'est une épitaphe euh, mais cette épitaphe en fait n'est pas aussi désespérée qu'on pourrait le croire si on lit entre les lignes on y voit même plutôt un message à la postérité et l'idée que si ses contemporains n'ont pas compris peut-être que les autres le feront et ça on le voit dans un simple détail ce premier vers voici la porte d'où je sors alors c'est un peu bizarre d'écrire voici la porte d'où je sors sur une épitaphe puisque précisément a priori dans un caveau on entre mais on sort assez rarement donc cette sortie, finalement, c'est ce qu'elle annonce à ses roses et ses épines, qu'on lit un peu plus tard, sorte de métaphore des images des, des femmes aimées, hein, pardon, futures, à qui elle s'adresse au présent, en imaginant donc cette sortie du caveau où elle dort, apaisée, en attendant de pouvoir en ressortir. Alors pour conclure tout ce que j'ai raconté, mais surtout sur René Vivien, cette sortie du caveau, elle n'a pas été très simple, hein, euh, parce que René Vivien... Malgré, j'espère que vous avez pu le voir ici, une œuvre particulièrement finement construite et subversive, ouvertement réflexive vis-à-vis -vis du canon et des clichés qui portent sur la féminité, n'a pas coupé à cette réception particulière réservée aux œuvres poétiques des femmes au tournant du siècle. Aujourd'hui encore, on est largement héritier de ces lectures de l'œuvre qui la ramènent vers des considérations biographiques, vers des clichés de sincérité, de spontanéité, qui, on le voit bien pourtant, n'ont pas grand rapport avec le projet poétique de René Vivien. En fait, sa mort précoce a aussi été une aubaine pour la critique, puisque ça a permis de la ramener en fait, vers cette image de la femme d'année, sincère, etc. Sans penser peut-être une seconde que c'était peut-être précisément la critique qui avait encouragé cette mort précoce. Mais c'est un tout autre problème. Elle est en cela, en fait, René Vivien, un exemple particulièrement représentatif, de la capacité de notre histoire littéraire à découper, à sélectionner, à réduire les œuvres poétiques des femmes, euh, et, et très représentatif aussi de l'emprise que les discours critiques contemporains de ces femmes poètes euh, continuent d'exercer sur la vision qu'on en a. Encore très récemment, euh, trois textes de présentation de René Vivien sont tout à fait représentatifs de cet héritage qui est en fait un héritage de la critique contemporaine euh, à l'époque 1900. Alors, je vais pas citer les noms, euh, des, des, des, trois personnes qui ont écrit ces présentations-là pour pas les viser directement. Mais en 2017, un journaliste a consacré un long chapitre à René Vivien dans un de ses livres et a convoqué à l'occasion tous les pensifs de la femme d'année. Il écrit, René Vivien, c'était le modern style à toute blinde, l'alcool, mythylène, le baudelairisme tardif des adolescents. Albertine sans son petit Proust, toute ma vie imaginaire à l'école. À l'époque, pardon, pas à l'école. Il évoque ensuite la folie supposée de la poétesse. Elle n'a pas connu Vivien à la bonne époque, mais à la fin, quand Vivien est devenu folle, comme le sont les gens qui veulent créer leur propre légende, s'embaumer vivant, en quelque sorte. Ça, c'est un exemple en 2017. En 2018, une anthologie, cette fois, de poèmes de René Vivien, est parue euh, avec, dans son introduction, l'introduction vraiment de l'anthologie de René Vivien, cette phrase « René Vivien était brillante, amoureuse des femmes, désarmante de candeur et de perversité feinte. » Donc, on est encore en plein, vraiment, dans le cliché de l'époque, hein. Et alors, j'ai gardé le meilleur ou le pire pour la fin, ça sera à vous de décider. En 2020, un article paraissait encore, attention, cette fois, c'est vraiment un, un, un florilège. Hein. Euh, donc un article évoquait sa silhouette éthérée et languide, et se fermait sur la considération suivante. Alors attention, ici, c'est gratiné. « Mais peu importe. On ne lit pas René Vivien pour son génie littéraire, mais pour ce qu'elle fut. » On retrouve bien le cliché biographique ici, hein. Une allumée de la bottine, une fleur du mal fin de siècle, une tribade pittoresque, une colleuse de timbres, c'était un terme tout à fait péjoratif pour désigner les lesbiennes à l'époque, de la belle société décadente. Donc on retrouve là absolument tous les traits caractéristiques de ce que j'ai pu raconter sur la critique au XIXe siècle. Et de fait, nous ne sommes pas véritablement sortis de cet œil du XIXe siècle sur les œuvres de femmes. En parallèle toutefois, pour finir quand même sur une touche positive, les travaux d'exhumation et de republication de leurs œuvres sont quand même de plus en plus forts. Les travaux aussi de juste représentation de leur importance dans l'histoire littéraire sont, se multiplient. Les travaux de mise en valeur de leurs écrits dans des contextes variés se multiplient aussi, ce particulièrement depuis une trentaine d'années. Donc on est en droit d'espérer cette fois que les poètes femmes ne redisparaîtront pas mais c'est encore une certitude fragile, malheureusement, parce que tous ces travaux peinent à intégrer les discours généralistes sur la littérature, les collections généralistes sur la littérature, les anthologies généralistes de la littérature, la presse généraliste sur la littérature. Parce que, aussi et surtout, un ancrage plus définitif des femmes à l'intérieur de notre histoire littéraire, elle demande à ce qu'on questionne en profondeur notre perception de ce que c'est que la littérature de ce qu'on a érigé comme grande littérature et comme littérature mineure, des critères qu'on a choisis pour cette élection, qui ne sont évidemment pas neutres du point de vue du genre et de beaucoup d'autres points de vue discriminants. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je m'arrête là.